No, you it too slow. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Yep. Hundred and forty-six minutes later. I got bribed in Atlanta. Bonjour à tous, alors on se retrouve pour un unboxing sur la collector Zutmania Collector Station. C'est la première fois que je fais un unboxing parce que, évidemment, c'est un, un peu la mode aussi, un peu faire des unboxings. Et donc, bah, moi j'ai envie de participer un peu et faire un test pour vous faire plaisir et en même temps pour que je fasse du contenu un peu sans faire de putaclic. Et donc, bah, y il avait, y avait ça qui m'intéressait, du coup, j'ai décidé de le prendre. voilà c'était assez bien. Du coup on va faire en 5 parties euh, cette vidéo, on va parler euh, du jeu, un peu de l'univers. Ensuite, on va parler un peu de l'unboxing. Dans la troisième partie, on va pouvoir parler euh, du jeu. Alors selon sur les unboxing caméras, les prix, parce qu'il y a plusieurs prix sur ça, et aussi la conclusion. Du coup c'est parti pour la première partie. Voilà. Sonic, Sonic, Sonic... Ce personnage de Sega a une grande popularité pour tout le monde, comme pour ses jeux, ses dessins animés, ses bandes dessinées, et même ses mèmes. Et les fans sont aussi plus tarés que Eggman. Oui, enfin bon, cherchez sur DeviantArt le mot Sonic, et vous aurez l'enfer des choses horribles qu'ils font euh, sur Sonic. Mais passons aux vrais fans. Les vrais qui aiment les jeux Sonic. Ah, et oui, vous pensez que j'allais parler euh, de la vraie histoire de Sonic Bah, je voulais... Pas le faire, euh, car de toute façon, euh, tout le monde connaît Sonic. Non Oh putain, bon... Alors Sonic est un agression bleu et écologique qui sauve des animaux en détruisant les machines du docteur Homeoff. Ce personnage du gars est devenu la mascotte pour combattre Mario le plombier. Euh, je fais une petite parenthèse pour vous dire que Nitado a indiscrètement euh, dit que Mario euh, n'est pas un plombier. Et qui fait d'autres métiers. Pour moi ça reste un plombier. Bon j'en étais où de moi déjà Sonic fait des suites super géniales avec Tess le Renard et Lacos le Knuckles, Puis arrive la 3D, Sonic fait une chute avec ses jeux mais revient sur console 6 ème Génération avec un nouveau Sonic du coup Sonic continue son aventure mais fait quelques chutes de droite à gauche Mais 2017 parce que je ne vais pas raconter toute l'histoire bordel de merde Sonic Team annonce deux jeux pour Sonic qui est Sonic Force et Sonic <coughs> <coughs> Ah, Tout fast pour comprendre donc, Sonic et ses fans sont de type difficile, car il y a deux types de fans. Les fans de Sonic classique et les fans de Sonic moderne. Le Sonic classique sont les premiers jeux de Sonic, c'est-à-dire en 2D. Comme le Sonic 1, Sonic 2 et Sonic 3. Et Sonic Calls. Le Sonic moderne sont les jeux Sonic de la 6ème génération, c'est-à-dire en 3D. Comme par exemple Sonic... 6 euh... <rire> Sonic Rider et Sonic... Le Seigneur des Anneaux. Putain de merde, je savais pas qu'ils avaient fait un Sonic comme ça. Ah oui, il y a le Chevalier Noir aussi, il fait chier. Et du coup, pour 2017, il y a un jeu Sonic 2D et un jeu Rod. Et c'est pour ça que les fans aiment l'un et détestent l'autre. Et vous allez me dire t'es plutôt quel type de fan Je suis pas fan de Sonic en global, je suis fan d'autres personnages de jeu. Et je n'ai pas essayer tous les jeux de Sonic au monde, à part bien sûr les quelques premiers, les contre... Euh, on va pas dire les contrefaçons, mais euh, les copier-coller d'un autre jeu en remplaçant juste un personnage, etc. Et aussi des bootlegs donc bon. Donc s'il fallait faire un choix, ça serait les deux. Les plus Sonic classiques. 70-30. Et surtout, que pour Sonic Mania, il y avait une collector et le jeu. Et je me suis dit, pourquoi pas avoir les deux Et pour euh, le Sonic Force, bah pas de collector mais une précommentation du jeu avec des DLC euh, de Persona Sega et de Persona euh, machin truc animé et une manette personnalisée donc c'est mieux une collector quand même donc c'est pour ça alors maintenant c'est parti pour le unboxing incroyable des Sonic. du coup on va parler maintenant de ce qu'il y a à l'intérieur alors le niveau du carton bah, bah, il est bien bon, euh... Alors maintenant on va parler de la boîte. Alors, comment dire La boîte elle est quand même sympa pour, euh, pour son style. C'est à peu près comme si tu chopais euh, une division collector pour une Mega Drive. Alors que là c'est euh, pour l'univers un Sonic, donc si tout va bien. Franchement très joli. Alors attendez, je vais vous montrer quand même les autres. Photos. Alors là on a tous les trucs, je ne vais pas vous montrer. Et, on... Et ensuite là on a à peu près l'explication du genre. Vous êtes Sonic et vous avez ça, jouez, vous pouvez jouer Tales, le même, Hitler, voilà plein de personnages euh, vraiment intéressants Qu'on pourra s'amuser Maintenant on va ouvrir le truc okay. On en, on en ouvre. Avec un ongle, et en plus je l'ai rongé je crois Maintenant ah on va l'ouvrir Bah super <rire> Tant, tant qu'ils ont pas fait ça. Alors maintenant, ils ont refait un carton. Voilà. C'est bien un... C'est bien, un carton sur un carton. Ah, Mais en fait, ce que je viens de capter, et que j'ai de la chance, c'est que, si vous voulez, il y a le logo Steam là. Donc c'est-à-dire que je peux mettre ma clé sur Steam. C'est parfait. Bon, bah et puis merde, parce on va rappeler l'autre con, hein. là. Benny <rire> Tu peux venir, j'ai un problème. Ouais, mais le problème, regarde. Ce qu'ils ont fait un peu, euh, un <rire> Regarde, c'est que, tu vois, il y a un carton, et ensuite, il y a un autre carton, mais casse pas tout. Du coup, tu vois, je vais sauver ça, et tu vas prendre le carton, ok un meilleur, hein, comme ça. <rire> The prophecy is true si voilà, tu veux t'as le carton, moi j'ai ça. Ouais j'ai un carton. Voilà, juste toi avec ça. Allez maintenant qu'elle soit. On retourne à ton mystique. Allez, vamos a la Playa Senoritas. Bon, maintenant on va reparler de la boîte. La boîte, pour est... bon, vrai on est un peu flashy maintenant. Donc euh, certes c'est un peu dégueulasse mais il y avait quand même du chat. Oh, ça souffre comme un coffre-fort. Attention ça s'appelle ça déjà à, à Porta Ventura. Bienvenue dans le monde de Sambala. Vivez l'expérience Sambala à Porta Ventura. Attention. Je sais pas si vous voyez, mais on a euh, un gros truc. Alors, déjà, bravo vous êtes, vous êtes un pigeon. C'est que euh, là, avec ce petit ticket, que je fais comme ça, c'est que ce petit ticket là... Putain de merde. Ah, il y a tout le monde qui va utiliser mon code. Et ce petit ticket là, ça permet euh, de le mettre sur Steam, voilà c'est tout. Il y a peut-être la version PS4, Xbox One et Nintendo Switch qui font la même chose, mais voilà. Bon, maintenant on va parler un peu de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Donc C'est parti. Alors déjà le plastique est parfait. Alors, on va commencer par euh, les petits trucs. Parce que quand même, les petits trucs c'est quand même les plus drôles. Alors, nous avons le faux carcouche de Sonic Mania, voilà. Donc, le... Ah, attends, j'ai spoiler le truc. Donc, c'est une cartouche Mega Drive qui ressemble. Donc, euh, c'est comme si tu, euh, si tu voulais jouer à la Mega Drive, J'en ai pas, mais bon, voilà. Je suis plutôt drôle. Et donc, bah, le... la cartouche est quand même stylée. Hein. À peu près, il y a ça qui ressemble comme si on voulait vraiment la mettre. Mais, voilà, le petit truc qui va tout après. Pour dire qu'on reste pas Mega Drive. Voilà, voilà. Le Rings. Le Rings de Sonic. Voilà, donc, euh, si tu veux... <rire> Yo, euh, tu sais quoi, Je le swag. <rire> mais En tout cas, c'est très joli, hein on dirait vraiment... Alors, c'est pas vraiment vraiment une, euh, un rings, mais euh, c'est comme tout mignon et tout, hein franchement. Mais je vais le ranger, parce que c'est quand même un truc important. Alors, j'ai une carte magnétique, voilà, de Sonic Mania, c'est bien. Alors, je sais pas si on peut le mettre sur... Alors, on va essayer sur, le... sur ça. Non je crois. Ouais, Super une, une carte euh, magnétique qui sert à rien. Super <rire> Merci Sonic. Alors oh, si ça le fait sur le frigo. L'espérance sociale. Si voilà, la carte magnétique sert à rien. Mais bon. Au moins, c'est euh, déjà ça Écoutez. écouter. Ah, attendez, je sais pas si vous voyez ici. Alors je crois que je vais, je vais faire, niquer les yeux au monde. Mais il y a marqué Fun is Infinity. Qui veut dire le fun est infini. Alors maintenant on va parler de. Alors, on a de la gel, c'est bien. Donc, du coup, on va parler de la figurine. Alors, maintenant il y a un peu de petites fautes un peu à gauche et à droite, ce que je vois. Surtout que bah, ça a l'air comme si tu avais une mécanique avec les frises et tout. C'est assez nostalgique, tout ça. Tout ça. Alors, par contre, le Sonic, il ressemble comme ce qu'il y avait sur la boîte. Il est comme ça. Belle voilà. ressemblance, hein! J'ai envie de te fister. J'ai pris quand même la figurine parce que l'école colle, c'est sympa. Oh, je peux la nettoyer, super. Alors je sais qu'il y a un truc qu'on peut faire. Alors normalement, il y a un truc qui permet de Ah, <rire> je crois que je me suis fait niquer. Je crois qu'il n'y a pas de batterie. Super. Je croyais que. Je croyais que. mais arrêtez, putain. Parce que j'ai appuyé sur ça. Mais au euh, début, je croyais que ça faisait quelque chose sur le truc que des depuis. Putain de conneries. Du coup on va essayer de. Ah oui, mais attends j'ai la faire. Bon et puis merde, vous avez qu'à regarder les autres vidéos. Du coup, ce que j'ai compris, c'est que si vous mettez de la batterie, dans ce petit truc, normalement, on appuyant sur ça et en augmentant un peu le son, le truc s'active et met du son pour dire c'est égal. Alors normalement je crois qu'il y a peut-être d'autres sons, mais pour ça, je sais juste que la voix il fait ça. Nice Donc voilà, le unboxing est malaisant. La partie euh, la plus intéressante, qui est bien sûr, le jeu. sac. Voilà, ça c'est mon ouais. Alors, du coup on va sur Steam. Voilà. Donc maintenant, on fait tout ça, et on copie le truc. Alors... me toucher là c'est un zéro hein oh, là a fait chier Alors, euh... ça hein oh. peut-être que j'ai pas de connexion internet voilà comme ça tout le monde va recopier mon code je vais le niquer merci, merci. connect câble par contre s'il si m'envoie un message du genre ah tu t'es fait niquer Bon pour ça je vais raconter un peu ma vie. C'est que euh, ce sim là, vous voyez, bah euh, c'est un skin que j'ai installé. Il s'appelle Metro. Voilà, je vous laisse démerder à l'installer. Alors on va regarder mes jeux que j'ai installés. Action. Voilà. Oh là. Ouais, j'ai deux Sonic. Là j'ai fait mon gameplay Sonic Generation. Sonic Generation. Yeah. Generation. Yeah. Alors j'ai aussi euh, Sonic Adventure 2. Voilà, j'ai ça aussi, je sais pas qu ce qu'est-ce que c'est. Bon, le chargement là, tu débêches. <rire> Connexion de merde là. Putain, pour installer un jeu, il peut le faire, mais quand c'est euh, un doigt dans le cul là, bah normal. Voilà. Alors voilà, bah, vous êtes niqué, du coup je vais me faire niquer là. Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah! D'accord! Yeah! Yeah! Yeah! Yeah oh, c'est comme dans le droit No Oh. Oh. I'm Sonic Sonic, Sir so Haysha Trop simple Tell you so- Oh Oh Yeah Yeah Yeah Yeah Gold Yeah Dab Dab Dab Dab non, oh, non Non Non No no no Oh, ah, ah non, oh, oh n'importe. No. Oh. Alors évidemment, euh, le prix euh, de tout ça quand même en Amérique, ça coûte quand même euh, 69 dollars. Ça fait en euros. 50, 60 euros environ pour PC et pour toutes les autres consoles. Pas fini. Et c'est pas fini. Il y a aussi le transport. Et du coup, ça vous fait 40 euros. Enfin, plus de 40 euros quand même. Ça fera en total 101 euros en total. Mais je suis très fier. Alors, pourquoi vous voulez me dire Car euh, en France, sur Amazon, euh, ça fait mal un peu au derge parce que déjà, sur les Switch, ça coûte quand même une bonne euh, 140 140€, une... sur la PS4, 150 150€, et Xbox One, bah oui, ils sont vite fait en mettant à 90€. Mais avant, c'était quand même 150€. Donc, <rire> vaut mieux acheter aux Etats-Unis pour euh, quand même casse tu pour cette belle figurine. C'est mon avis, et puis voilà. Maintenant, nous allons comparer les objets par un prix. On commence par la belle figurine. Alors la figurine, même s'il y a des, des défauts euh, dans les petits reports de la figurine, ben, bah, elle est comme stylée avec euh, sa Mega Drive et son petit son euh, de Sega et aussi, bien sûr, Sonic. Donc, s'il si fallait que je donne un prix euh, de cette figurine, ce serait 35 euros. C'est légit quand même, parce qu'elle coûte quand même euh, 60 euros le truc. Donc bon. Ensuite, on va passer sur la cartouche Mega Drive. Elle est très très jolie, si, avec le petit ring à l'intérieur pour la ranger. Bah si. en tout cas, c'est très mignon et en tout cas, j'aurais aimé de la mettre sur la Mega Drive de la figurine, mais bon, je savais que de toute façon, ça n'allait pas marcher. Donc, je mettrai 5 euros, Évidemment, parce que euh, c'est mon choix, voilà. <rire> Ensuite, pour la carte magnétique, c'est gratuit. Il faut pas abuser quand même, ces euh, gars. Hein. C'est gratuit, euh, c'est offert par la maison ce truc. Hein. Et ensuite, il y a le jeu. Alors, évidemment, le jeu il coûte 20 euros. Mais franchement, c'est légitime. Ça fait en total 60 euros. Donc, euh, pour moi, c'est quand même légitime, je pense. Après, bien sûr, je dis ces prix-là, mais c'est peut-être faux. Hein. Je dis peut-être des conneries, donc ne me, me comprenez pas. Du coup, c'est la première boxing que j'ai ouverte sur cette fenêtre. Je suis très content de l'avoir ouverte avec la carte magnétique c'est surtout ça du coup voilà je suis très content de l'avoir acheté même si euh, ça fait un peu mal aux en fesses fait, de casse euros juste pour un truc euh, pas super beau quand même mais bon il est quand même il est quand même beau comme le, quand je le même si, même si de proche je fais tu vois même si de loin ça fait quand même joli tu vois donc je, vous voyez je suis quand même content de euh, ce que je viens d'acheter même si ça coûte 120 euros un peu du transport. Du coup voilà donc je suis content content encore une fois et puis que j'ai le jeu avec sur Steam. Et voilà tout est dit donc du coup bah ça fera une décoration de ma chambre ça et tout ça aussi je vais le mettre là-bas le euh... Donc Attendez. Voilà on fait du ménageur. Bon voilà ce que ça donne quand tu le mets sur le bureau. J'ai oublié de mettre une fin à ma vidéo. Du coup on va, on va refaire avec le mode Sega. Hein. Rougher than the rest of them, the best of them, tougher than leather, you can call me Knuckles, unlike Sonic I don't chuckle, I'd rather flex my muscles, I'm hard as nails, it ain't hard to tell, I break them down whether they solid or frail, unlike the rest I'm independent since my first breath, first test, feel the right then the worst left. Born